Ah Pourquoi les filles vous mettez une alarme pour la pilule Bah je sais pas, peut-être pour pas voir un truc d'un mètre vingt qui pose la même question à la con que toi Oui, enfin la pilule c'est tous les soirs, hein, vous n'allez pas oublier. Hein. Oui, bah la fidélité pour vous les hommes c'est toute la vie, pourtant vous l'oubliez. Bingo <rire> Prends-la bien. Hein. T'inquiète pas, s'il a des gènes de son père, on va même en prendre deux. Bah, c'est fou qu'un si petit truc peut empêcher d'avoir des enfants. Hein. Non, c'est fou qu'un si petit truc puisse faire des gosses. Hein. Ça doit être chiant quand même d'être une meuf avec les règles, les tampons, la pilule, nous on a rien. <rire> Là, niveau soutien, t'es au maximum, non Totalement. De toute façon, je pense que je vais l'arrêter. Hein. Oh bah super On va avoir 8 gosses on sera dans Famille nombreux sur TF1. Mais ta tête, c'est vraiment un moyen de contraception, hein Tu sais qu'il y a des effets secondaires dans ça Ah ouais, genre les effets comme nous, quand on boit, on a envie de choper nos potes et tout. <rire> Chalit. Hein Toi, t'es tellement idiot, quand tu vois marqué pousser sur une porte, tu la tires donc, les effets secondaires? Hein. Bah oui, notre corps, il se transforme en version wish, on prend du poids, on peut chialer sans aucune raison. Ouais, t'es une meuf, quoi. Ferme ta mère, la libido aussi, j'ai plus de libido. Quoi? Jette-moi ça! Arrête! Euh... Pas des rétro-belles et putains. Enfin, bref, je vais vous foutre un stéril au cuivre ou un dispositif intra-utérin, j'en sais rien. Ah ouais, je vais coucher avec un robot, maintenant. Oh là là! T'es mignon, mais qu'est-ce que t'es con, toi? Je suis ta chatte! J'avais capté! <rire> ouais, pardon, j'arrête. Merci, ça. C'est quoi, en vrai, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Hein. C'est ton corps, c'est ton choix. T'es malade? Non, pourquoi? Non, que, comme ça. Mais moi, j'ai trouvé ça beau. Bébé, t'es là? Ma mère, elle demande si on ramène la bûche ou les huîtres à Noël. Je dis quoi?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 plus en... Pardon, j'entends pas. 1800. Espèce de ta race. Je sais, j'ai pris un coup de chaud là, mais je le savais. D'accord, donc toi tu sais que tu vas te faire emmancher, en mais tu retournes. Apple, c'est ton ex toxique ou quoi Ouais, bah toi aussi tu t'achètes des sacs de pouf là. Hein. Écoute-moi, t'as deux prépuses dans la main, t'as deux sacs Chanel, un voyage en Martinique et trois tables en marbre. Tu sais, quand on aime. On ne compte pas. D'accord. Et au restaurant, quand tu divises l'addition parce que tu es pour l'égalité des sexes, c'est une preuve d'amour Dépêche-toi de mettre en mode avion ton téléphone, je vais te le foutre dans le cul, ça va te détendre. C'est fou, la netteté de l'objectif, je vois le chétan qui sommeille en toile. Fais voir Ah c'est vrai hein, Maintenant on va manger que des pâtes pour voir que tu as l'air d'être pas plus con. Oh, ok, à ce prix-là, on aurait pu partir en vacances et manger tous les soirs au resto. Mais j'ai préféré prendre un truc qui à la base des bases sert juste à t'appeler. Mais là, ne m'appelle plus mon grand. À ce prix-là, tu me demandes un mariage à chaque texto, hein. Mais faut voir le côté positif. Lequel je sais pas, je l'ai pas en tête, mais ce euh, ça, ça va arriver. Fais voir, mets-le dans la poche. Comme ça. Parfait. Alors Quoi Bah, ça fait quoi d'avoir deux trucs de 14 cm côte à côte qui servent à rien Marine Marine Oui, hop, oh, pardon, Martine, soit. Ne jouons pas sur les mots, euh, Pauline. Euh, tu serais mignonne, tu pourras m'amener un petit coca Avec une petite paille Et sans bulle, le coca. Hein. <rire> Sinon, je me digère pas. Ainsi. Bah écoute moi, superbe, superbe On a passé un super été avec Stéphane Bah tu sais on avait besoin de se reposer hein, Avec le Covid sur Paris On était, euh, bah ouais ouais Nous on a passé le confinement euh, Dans notre pavillon euh, rue Faubourg-Saint-Honoré tu, tu connais pas Paris Ouais ça m'étonne pas Là tu vois c'est notre maison à Saint-Tropez Ouais ouais vu sur tout le golf, Ah 10 hectares Combien ça coûte Une miette de pain Steph Combien notre empire à Saint-Tropez oh, 10 millions tu vois tu t'es parti où au cap d'Agde. ça me parle pas, c'est où Ainsi pour le coca blondine, t'es super. Une fille dit, faut qu'on parle. Ce qu'un gars comprend. Oh, je suis dans la merde Pourquoi Parce que tu vas parler et je vais écouter. J'aurais pas de répartie. toi t'as des arguments en béton avec des preuves que tu classes dans ta tête, comme si t'attendais cet embrouille comme le retour du double cheese. Ça va me saouler, à défaut d'avoir du vocabulaire, je vais te gueuler dessus pour dire des trucs que je vais regretter. Toi, tu voudras et pour m'excuser, je vais devoir t'inviter au restaurant.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 eh ben, tu parles beaucoup par message, mais en vrai, c'est pas la même, hein Vas-y, je pars, raconte-moi ta journée, hein Toute à se faire chier, autant faire du social Il fait gris, c'est chiant, hein Oh putain, on y est Quoi Bah ça y est, on parle de météo, et ça fait que 7 minutes, hein Et c'est comme ça qu'avec mon ex, on a vécu 2 ans ensemble D'accord, hein. Ça te fera 50 euros Deux Pour la consultation Tu m'as parlé de ton ex pendant une heure, ça t'a fait du bien, mais moi je suis pas ta thérapeute, hein Allez, rac et t'écoutes quoi euh, comme musique Sinon, euh, là Ah ouais, ok, aucune transition. Euh, je sais pas, en ce moment, j'adore euh, Taïf, tu connais Euh, non, enfin, pas personnellement. Oui, enfin, tu connais la chanson <rire> Non, mais c'était une blague. Ah, c'était une blague Ouais. Ah, ouais, mais t'en mets pas à me faire rire, on va pas prendre de risques. Hein. Ah, ça marche. Voilà. Mmh. Je vais y aller parce que je me que... lève tôt demain. Oh, ok, ouais, bah c'était cool. Cool Oui, pourquoi pas partir dans les extrêmes. Je... Voilà, allez, salut. Salut, salut. rentre bien, rentre bien, rends bien. Oh. Bien ce verre, hâte de te revoir. Bonjour, un article, je vous laisse prendre la cabine, une s'il vous plaît. La une, madame, la une, comme un en fait. Là, s'il vous plaît, merci. Non, c'est quatre articles par cabine, monsieur, c'est écrit. Juste ici, il suffit juste de lire en fait. Vous en avez cinq, vous faites comment Je viens de vous le dire en fait, monsieur, c'est quatre articles par cabine. Non, écoutez, monsieur, monsieur Zara, c'est pas mon SRAB en fait. Donc pourquoi quatre, pourquoi cinq On sait pas en fait, c'est les process.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 D'accord. Euh, oui, Steph, Steph, tu peux venir t'occuper de d'Adam, s'il te plaît. Que, euh, merci, je vous laisse patienter. Kenza Farah, c'est midi en fait, c'est l'heure ma pause. Bah ouais, mais il y a la grosse vache de Sabine du deuxième qui est partie en pause avant moi. Bah d'habitude, elle c'est midi 8, en fait. Bah ouais, mais elle fait comme chez Sadaron, comme d'habitude. Oui, je vous ai vu, monsieur, deux minutes, je suis en train de parler, en fait. Bah non, mais c'est midi 6, bah non, mais si personne ne le dit, moi je vais lui dire, en fait. Et si moi je lui dis, à midi 6, elle va bah, pas bouffer son sandwich, mais elle va bah, bouffer ses morts, je te le dis. Bah ouais, mais comme d'habitude, ça me casse les couilles. Là. Oui, quoi soulé aujourd'hui j'avais envie de me barrer bonsoir un verre de blanc sec chardonnay vous avez super tu veux quoi ah, je sais pas j'ai pas regardé tac tac je vous laisse réfléchir je reviens dans deux minutes non non non non mais, non, mais t'es chier deux minutes c'est interminable je suis au bord de la vie ouais mais il y a trop de choix là aussi euh... bon tu veux boire pour oublier ou t'amuser m'amuser ok donc cocktail Sex on the beach Médicis, aztèque aztec mais je picole ou je réserve mes vacances en quoi d'habitude. Bon, une petite bière ouais. posée en terrasse, tu connais, hein. <rire> Bofland. mais on va refaire ton éducation. On t'aime quoi Plus rhum, vodka, t'es qui là Je sais pas, un truc qui t'abasse bien, quoi. Ok, donc bof et plouk, ça part, on va aller sur du rhum. Hein. Ah ouais, rhum coca, on boite ça, j'aime bien, ça tue ça. Non. Quoi Capitaine Morgan? Yes, papa Oh non, le blaireau Mais ceux qui prennent des rhum coca, ils roulent en Y. Ils ont un compte en banque en PLS et leur prénom, ils finissent par Anne. Hein T'appelles Dylan Non. Et ta ben voilà, tête de job, ne prends pas de rhum coca Monsieur, s'il vous plaît, il appelle de l'alcool, do you know On va vous prendre un verre de blanc sec et un daiquiri, rhum blanc, citron et sucre. T'es inhabitué? <rire> non, chérie, je suis alcoolique, c'est pas pareil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 on a rien à foutre. Aïe hey, aïe hey, aïe hey, aïe, il y a tension dans la villa, apparemment. Il y a embrouille entre Chloé et Inès. Qu'est-ce qu'elle a, notre petite Chloé là Elle a mal dormi Qu'est-ce qu'il va Vas-y, toi aussi, avec tes stories privées à la con, je crois que c'est le bon... moment. Non, tu ne filmes pas en fait, je suis pas maquillé, arrête. Stop, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ça fait combien de temps que vous êtes potes toutes les deux Ah, mais tu sais qu'à la base, on ne savait pas. Hein ouais, on s'était jamais parlé, mais je ne pouvais pas la saquer. Hein, hein Moi, je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi cette meuf Pareil, mais non Je te jure, ta vieille race là Ah, la grosse gr <rire> <rire> Non, mais à la base, il y avait des ondis. Les ondis. Les ondis Ça parlait. Apparemment, elle balançait sur moi à cause d'un mec. Toujours votre faute, les mecs. Non, pas moi. Ouais, bah, gère tes collègues. Bref je la sentais pas, la belle meuf intelligente avec sa Fiat 500, là. Moi, je la voyais au loin avec sa clope électronique, elle lâchait ses meilleurs nuages. Ah, Red, <rire> j'avais des vogues. Ah, oh, bah, excuse-nous, la Kate Moss de Wish. J'avoue, le cliché, hein, ma vie, je suis trop une galère. Red, je t'aime trop. Mais je vais te bouffer, hein. T'es le sang, voilà. Ça me gêne. Après, on s'est parlé. Au final, je trouve ma copine, on est pareil. Sortir. Boire. Critiquer les gens. Boire. Eh meuf, t'es une chétane. Pardon On est des chétanes. À hein. l'enfer, on y va main dans la main, sun glace sur le front. Ouais, on est des charrettes. Charrettes T'as pas envie de te poser Oui. T'enchaînes les meufs comme les clamidias. Oui. Non. Que quoi T'es un charreau et nous des charrettes. On sort ce soir Oh non. C'est pas une amitié, ça. C'est une dinguerie. Hein. To the left, to the right, putain c'est tout écrit en anglais, là ça me casse les couilles, je comprends rien là. Bah boarding, bah voilà, c'est là les dépêche-toi là, c'est là-bas. Et pas du tout, boarding c'est embarquement, je t'ai dit, faut aller au check-in à l'entrée là. On fait quoi On rentre comme ça avec les bagages dans l'avion là Tu crois que tu prends un TER Mais jamais tu m'écoutes, c'est là-bas le check-in. C'est toi tu m'as dit faut aller au boarding, je sais pas quoi, j'ai suivi. C'est bon à jouer au test de l'air là, ça va, faut aller au check-in, Là, parle anglais, tu peux pas dire faut aller enregistrer les bagages, non Mais en plus avec ces valises qui roulent pas là ça me casse les couilles. on aura même pas le temps de boire un café. Putain bah heureusement on est arrivé t'as hein. vu le monde qui a. pire c'est qu'après les gens ils te disent ils ont pas de fric non.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 non, mais phonétiquement, je sens que tu vas me démarrer. Je me baladais sur les réseaux mmh. et je suis tombé par hasard sur le profil d'une fille mmh. et j'ai vu ton like. Mmh, merde. Bah pourquoi tu t'appelles toi-même Mais regarde la date, c'était à six mois. Tu l'as liké aussi à deux jours. T'es allé sur son profil Je suis une sauvage. Quand j'ai une proie, je la lâche pas. Elle m'a liké, je l'ai liké. Ah, le charou est généreux, l'abbé Pierre du cul. Je l'ai liké pour le travail parce qu'on habite dans la même ville, donc elle va voir ce que je fais, peut-être me contacter, ça fera de l'argent. Je me projette. Tu te projettes. Et là, tu te tout Entre sa et sa glotte euh, Non, mais attends, parce que Il bégaye, le bougre panique. J'ai liké pour le côté artistique. Mmh. Mmh. Regarde, la photo en contre-plongée, c'est une fille qui part du bas pour arriver au sommet, c'est fort. Mais je vais le fumer. Toi, tu vois un boule, moi je vois plus loin. Alors plus loin, là, c'est une coloscopie. Et toi aussi, tu likes des mecs, hein, genre Bastos. Euh, moi, je soutiens son travail. Bah, moi aussi, je les encourage, voilà. On se marre <rire> Une énorme barre, énorme Énorme comme son fils. Ferme-la mmh bébé tu fous quoi là Ça fait une heure que je t'attends le resto, c'est à 20h, hein pas 23h Eh bah c'est bon en fait, si on était rentré ton match de foot plus tôt, on serait pas là, j'aurais eu plus de temps en plus. Pff, voilà, j'ai même pas le temps de me sécher les cheveux, là je vais ressembler à Mufasa, c'est super, magnifique, top. Bébé, on s'en bat les couilles, on va pas à un défilé de mode, on rejoint les Igoto resto là, tranquille. Non non non je m'en bats pas les couilles, en fait je la connais, l'autre elle va arriver avec sa robe de poufias et moi côté en mode Inet Scavo, mais au foyer, jamais de la vie, anyway. Oui ok là bon on arrête de discuter, on y va là, dépêche-toi et toi tu me stresses à me parler là, tu peux pas aller m'attendre ailleurs là dans la cuisine, dans la voiture, dans ton cul où tu veux là je sais pas si je vais avoir chaud ou froid, je sais pas si je prends une veste, je sais pas, je sais plus en fait, je sais pas Fait 30 degrés là, y'a pas besoin de prendre une veste Si, y a souvent une petite bise le soir Les cheveux ça va pas, la tenue ça va pas, y a rien qui va mais c'est pas grave, top, nickel, top Mais qui réserve un resto à 20h déjà comme les poules à quel moment C'est toi qui m'as dit réserve à 20h en fait C'est ma très mauvaise idée, voilà, fallait pas m'écouter Mais toi tu m'écoutes que quand tu veux Parce que quand je te dis qu'il faut aller rincer des traces de merde dans le shot quand tu poses ta pêche Là tu m'écoutes plus par que... Tu vas à la borgue Presque, j'ai un date. Tu compares un date à la morgue Ah bah ben c'est pareil, hein, je vais le voir, on s'enverra des messages et il finira par faire le bord. Hein. Putain, j'ai la flemme de raconter ma vie éclatée à ce mec éclaté Là, t'as passé une bonne journée, tu fais quoi dans la vie Mais non, mon père aussi est verso. Allez, alors pourquoi tu vas J'ai soif, déjà. Et puis on sait jamais sur un malentendu, euh... J'ai soif. Si t'as pas envie, c'est pas une bonne idée. Mais bah faut que j'oublie l'autre con. Hein. Oublier l'autre con avec un autre con. Ai-je le choix C'est pas ma faute si à mon époque y a plus de boulets que de canon. Bah, nous aussi les mecs, on a la flemme de faire connaissance. Hein, quelle douille on va le truc, on va vous dire. Pardon, j'ai merdé, j'ai merdé. Ah il m'aura pas le premier soir. Hein. Je suis aussi convoité qu'une fée, -fée hein. Vous avez fait des vocaux Non, que message. Oh Mazet. Mais il écrit bien. Évidemment qu'il écrit bien. Il veut te sauter. Nous les mecs, on peut vous avoir, on sort l'orchestre. T'as demandé sa taille hein Non. Mais c'est la base pour te préparer, savoir si tu vas en bottine ou en talon de 10. Ah hein Imagine, il a la gueule d'un cheval et la tête d'un jockey, on fait quoi là on parie sur lui Tu veux chevaucher un étalon, pomme de pain Tu vas où Le suicider avec un pot de glace de mon friend